Coucou le petit chicken, j'espère que vous allez bien. punais ça fait tellement longtemps que j'ai plus filmé. Vraiment. Dixième fois que je refais l'intro. Comment vous allez le petit chicken Moi, ça va super bien. Franchement, je suis super contente, un peu stressée parce qu'on est en blocus à même. Donc ça c'est un peu moins bien. Mais bon, on espère que ça va aller. Franchement, ça fait tellement longtemps que j'ai plus filmé. Euh, je ne vais pas dire comme les autres, mais je vais, ah, je ne sais plus comment faire, frère. Tu allumes ta caméra, tu parles, c'est tout. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. En fait, j'ai remarqué que. Putain, je vais commencer à raconter ma live. J'ai remarqué que pourquoi je ne m'épanouissais pas Parce que je faisais comme tout le monde. Alors que franchement, je ne suis pas du tout une meuf comme tout le monde. Genre, vraiment, j'ai ma personnalité, j'ai mes délires, j'ai des trucs que je préfère. Et je sais pas pourquoi, mais je ne vous embarque juste pas dans ma vie, tu Je pense que vous kifferez quoi, quand j'ai les soirées. Euh, je sais pas, je ne suis pas mes potes, on rigole. Je vais un peu faire ça, je vais un peu faire comme, euh, comme moi, je le sens. Et sinon, mon petit chiquette, je vous souhaite meilleurs meilleur pour cette année 2020. Ça va être une bonne année, je le sens. Le flair. Comme je le disais, 2 0, 0 20, 20, c'est comme quand il est 11h11, 12h12, 13h13. Tu peux faire des vœux, donc tu es heureux. Ben là, ça va être une bonne année. En tout cas, je vous le souhaite. On vient avec une vidéo haul parce que j'ai craqué mon slip J'ai fait des achats en ligne sur le site de Bershka, mais celle-là, je ne l'ai pas encore vue. Elle est arrivée, mais à Bruxelles. Et la je suis à je l'ai capté. Vous l'aurez en deuxième temps. HM, juste ici, down. m'a devenu mon meilleur site. J'ai acheté mes shampoings là-bas, etc. Ils sont top. Je vous ferai peut-être une revue dessus. Franchement, Creuivad, il ne faut pas le négliger. Puis en allant prendre mes colis, évidemment, j'ai craqué sur Pinky. Je me suis dit, va, va juste un peu voir, tu, tu craqueras pas. Surtout, oui, parce que j'ai fait une autre commande du Via Space avec des potes qui viendra aussi en deuxième partie. Franchement, vous allez me dire trop d'argent ah, Je vais manger de l'eau hein, d'ici deux jours, t'inquiète pas. Enfin, bref, si cette vidéo t'intéresse, il faut que j'arrête de gigoter comme ça. Je suis sûre que si les gens commentent, ils vont dire oh, mais pourquoi tu ne bouge pas temps je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai la, la bougeote, on va dire. Et je pèse, je ne ferai pas de, de vêtements portés parce que je compte faire une IGTV. Donc, suis-moi sur mon compte Instagram. Mademoiselle Frédienne, que j'ai essayé d'afficher juste là ou juste là. Il y a le soleil qui tape ou. Oh, enfin bref, on y va. Premier magasin Pinky. J'ai acheté un pantalon que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai longtemps bavé dessus. Je me suis dit, ouais not Un jour, si j'ai l'occasion, je l'achèterai. Je passe... Je vois ce pantalon. Boot cut. Tu vois, c'est les slim et à la fin, pas de def. Les slim et à la fin, pas de def. Slim. Franchement, j'ai tellement hâte. Tellement hâte de le mettre. Je vous ferai comme je vous ai dit Naichi TV. Je l'ai pris en taille 36, il m'a coûté 10 balles, focus ou pas Focus or not Voilà, bref, c'est pas grave. Et euh, franchement, j'espère qu'il m'ira parce que moi, avec ma forme, euh, c'est pas tous les pantalons qui me vont, je te le dis, ni euh, tous les vêtements, ni toutes les matières, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, je vais commencer par quoi par, par voilà. J'espère qu'on ne voit pas mon adresse. Partons. De toute façon, euh, normal, emballage classique. Je disais, tu as tout ça à l'intérieur. Je vais remettre de la luminosité, mais juste pour montrer. Tu as tout ça et ça me... J'espère que mes cocoteurs vont pas avoir peur. On va commencer. Donc... Euh... Premier article. Ils m'ont tout, tout emballé dans des mailles comme ça. Franchement, c'est aimable. J'ai commandé une crème de nuit, bref, une crème de nuit, donc, tu sais, une crème de nuit à l'aloe vera, donc, je n'ai jamais testé, voilà, je ne sais plus combien elle a coûté, je vous mettrai le prix, parce que là, je n'ai pas les prix indiqués sur le, le, le, le ticket, en fait, je n'ai pas du tout les prix indiqués, donc, je ne saurais pas vous dire, en fait, je me suis dit qu'il serait temps d'avoir une, d'adopter une routine peau, routine visage, une routine teint, ben, une routine temps, quoi. Elle sent bien. Elle sent normal. Et euh, je ne sais pas du coup, c'est quoi le but, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je l'ai acheté pour hydrater ma peau. Mais je me suis dit que tout le monde a une routine, une crème de nuit. Donc, je vais m'acheter une crème de nuit pour voir si ça fait quelque chose d'avoir une crème de nuit. Et c'est de la marque euh, crevade mais c'est Originals. Originals. Originals. Ensuite, je pris... Je vous ai dit, je voulais une routine de peau. J'ai pris de l'eau de rose parce que j'ai entendu beaucoup de même sur YouTube, etc. Toujours de la marque Originals, 1975. 1975. Euh, voilà, donc c'est eau de rose, donc c'est nettoyant rafraîchissant. Voilà, et ça, je sais que ça fait beaucoup de bien à la peau. Donc, j'ai trop hâte de tester et je voulais pas prendre euh, un peu de la merde. Donc, j'ai un peu quand même les avis et franchement, on... apparemment, c'est pas mal. Apparemment, c'est pas mal. Donc, à tester et euh, je vous en dirai pareil des nouvelles et je vous mets pas le prix. Donc, franchement, les gars, croix il ne faut vraiment pas sous-estimer. Si tu veux te faire une routine teint, si tu n'as pas, si pas des problèmes de peau euh, excessifs, ouais, voilà, euh, je pense que tu peux clairement acheter tes produits chez croix et tu n'es pas obligé d'en acheter en pharmacie ou quoi, quoi. Et euh, ça a l'air de ne pas être de la merde, quoi. Après, maintenant, à tester, si euh, je me retrouve avec un gros ch'tard comme ça, euh, je vous en dirai des nouvelles, quoi. Mais que original! Si vous allez vous dire, mais elle est en partenariat, quoi. Après, j'ai 400 abonnés. que Je crois que je vais être en partenariat. Mais du coup, j'ai pris un nettoyant charcoal. Charcoal, voilà, voilà, voilà, voilà. Mamibi. Euh, pour le village. Un nettoyant pour le village. Tiens, tiens, tiens, non. Pour le visage. Donc, c'est écrit j'ai un euh, nettoyant intensif charcoal. Euh, c'est un 300 ml et pareil, je vous mets le prix là. J'espère qu'il bah, nettoiera bien. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre J'ai pris pour ne pas changer les cotons de, acheter des cotons hyper chers. Parce que, euh, parce que clairement, euh, pour moi, un coton, c'est un coton. c'est pas le coton qui est important, mais c'est le, le ma démaquillant qui est important. Donc euh, bref. Ensuite, pour ceux qui me connaissent, vont dire sans blague une commande de Fridian sans beurre de cacao. Ce n'est pas une commande de fro -fro fri. Free. J'achète un petit beurre de cacao. Je ne sais pas si il est bien. Franchement, il n'y avait pas d'habitude. C'est écrit Hydra Soft. Bon à lèvres. Hydratant. Hydrate et apaise. Voilà, tous nos lèvres ont besoin d'être hydratées et apaisées. Mais pareil, le prix, je ne vais pas me répéter à chaque fois. Je vous, le prix, je vous mets le prix. Vous avez compris que je vais vous mettre le prix. Suisse et non des moins heureux restons restons dans la routine soin j'ai pris une crème mix c'est crème pour cicatriser les bon visages euh, donc c'est une crème mix pareil. je crois qu'elle m'a coûté genre 5 balles celle là j'étais là ok mais bon c'est déjà moins cher que en pharmacie où tu les achètes à 12 euros et tu là mais c'est le même produit non ça coûte plus cher en pharmacie, pourquoi C'est avec du panthénol. Je ne sais pas du tout si c'est pas bon, mais je pense que c'est bon le panthénol. Dites-moi en commentaire. Voilà, tu... Meuf, tu es malade, le panthénol, c'est cancérigène. Qu'est-ce que tu veux dire C'est bon Je pense pas, franchement. Après, tout est cancérigène, tu me diras. Bref, donc visage, corps et mains, apparemment. Donc je mettrai sur mes cicatrices ou à la jambe, ça me fait bien. Donc je testerai. Celle-là, je vais l'ouvrir quand même. Il n'y en a pas beaucoup. C'est une 30, je pense. 50 ml. Ensuite, je me suis pris un pinceau parce que sincèrement, je n'ai pas de pinceau. D'ailleurs, dans ma commande Juvia, je me suis pris aussi un lot de pinceaux parce que je n'ai pas de pinceau et je trouve ça hyper important les pinceaux. Parce que si tu as des belles palettes mais tu n'as pas de pinceau, tu fais de la merde. Ça reste pas bien. Et surtout, moi, j'ai les yeux hyper gras. Regardez-là, j'ai les yeux méga, méga gras. Donc, il faut que j'applique. Euh... Donc, bref, le pinceau. Mm -hmm. Carrément, il vient dans une petite pochette comme ça. Une petite pochette. Voilà, tout simple, Essence, de la marque Essence, et euh, bah il est doux, mais de toute façon, moi, les pinceaux, franchement, je ne vais pas faire vos youtubeuses, hein, qui sont en mode, ah, la peau et les poils, non, frère, je le fais, ça explique, ça bien, ça estombe bien, hein. après, c'est vrai que les pinceaux durs, euh, tu as l'impression de casser une tête à la noix de coco, c'est pas, c'est pas, c'est pas la vie non plus, ensuite, oula, un cadeau quoi. Ah non. <rire> j'ai acheté ensuite un mascara. C'est venu ensemble, l'ensemble ah, bah, et dans ils ont raison. Hein. Free planète. Hein. Un mascara parce que clairement j'ai plus de mascara et moi à vrai dire je m'en bats les reins euh, d'acheter des mascaras chers. Mais j'aime bien quand la brosse est quand même plus grosse parce que là on part sur une brosse euh, de merde. Et euh, c'est quelle marque C'est la marque Showtime. J'ai pris un liquid eyeliner. Vous avez j'irai pas le faire. Non, je vais pas le faire. Parce que je dois être focus mon eyeliner. Mais de, de la marque Essence aussi. Et c'est un mini format. Je suis déçue. Je pense que c'est un grand format. Et c'est le euh, Liquid Ink. Liquid Ink. Et enfin, pour terminer. Ah, je sais. Non, je sais pas. Un cadeau, quoi. Ah non, j'ai pris un exfoliant pour les lèvres, les gars. Ouais, c'est un exfoliant pour les lèvres. De la marque Essence. Putain, j'ai craqué Essence. moi. pas de focus, bref, euh, de la marque Essence, donc c'est un peeling pour les lèvres, et euh, parce que je vous ai dit, moi je suis obsédée par mes lèvres, donc, je suis obsédée par mes lèvres, donc euh, il faut toujours qu'ils soient euh, hydratés, exfoliés, là, là, là. donc euh, go, il y en a qui sont obsédés par leurs cheveux, par leurs dents, par leurs... moi je suis obsédée par mes lèvres, voilà. Ensuite, je vais maintenant vous montrer mes achats fait chez H&M,